Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous entrons dans la chaos pour pouvoir porter une nouvelle émission. RL Pro en 2022, même si bagaille là. C'est parti pour votre émission. Dans l'émission, nous allons parler en peu de cause. nous allons venir avec des images tout pour pouvoir permettre que vous comme actualité à pays d'Haïti. Mais écoutez, pour ce dossier, dossier, gagner deux morts. Deux morts, pourquoi vous n'avez pas au prince. Jeudi à la, gagner yon Individu qui tombait par balle la police, c'est au niveau de zone Carrefour Feuille, côté que la police, t'es suspect individu, et puis yo descend ni et puis après, les gens a passé, un zambo côté. Donc, est-ce que c'est un bon grain, est-ce que c'est un mauvais grain? De toute manière, on n'a pas les infos, puisque c'est la police qui touillait, est-ce est que c'était un monde qui était en affaire avec la police, donc, nous avons cherché information sous dossier ça, bah, Nous prenons go naïve. Un naïve, côté, Lundi 3 janvier 2022, an, eh bien, il y un certains de slay. Monsieur tombé, Monsieur tombé dans Go naïve. La police a 3 trois balles dans bloc Cafoturene. Monsieur c'est un mec qui qu'on a fait taxi moto. Mais écoutez, Monsieur prend prison. À peine il sorti de prison, eh bien, Monsieur Al prend l'amol. J'en ai expliqué au Lion. Après il fini une tirelly la police allait avec moto ça c'est information qui rive à nous mais te l'autre nèg avec lui sous moto a nèg lui même il en février. donc il courtit alors cela était toujours stationné moto bon le kolo dans bloc route de la il était ou la botte sous route de la donc nous t'appgardez moi sur une petit vidéo nous avons une vidéo de ça et nous avons a photo de tout côté que il y a de monde qui paraît sous place parce que L'ai fait tomber hein écoutez ne pote pas pensait si c'est la police qui touille. Sur vidéo on attendait des un citoyen qui a dit on fille est-ce qu'on reconnaît lui? Fia a petit j'en peur et puis il dit ou m'dit dit ça. Et puis fille a dit c'est ta mari on sel ou bien on cousine ni comme ça. Un bon petit conseil, ou alors un monde qui tomber, ou pas connait ça il t'appmener, ou pas connait activité, si son moun ou quoi dans l'ai écoutez, ou ca paraît ou réclamer mort. Mais si mon non, pas de trop info de lit pas courir afficher ou ak moun sa. Vous Donc, la police tirel. Est-ce que la police tout le même l'a tiré en innocent Ça c'est question pour ta poser. Parce que si la police tirel, la police allait avec motora, et information qui je nous fait quoi Lité en prison, c'était pour mauvais acte. Donc, nous de faire analyse là au final. Bref, n'a pas naïve. go Nous pralé dans la commune, il y a jeunes, balai. Yo un jeune garçon dans la section Gascogne, la zone pour entrer dans marché Canna. Eh bien, jeune garçon sont en bas, -bas puisque vous avez de yo jeune y a un bien et il y a un peu à terre. Message passé pour être capable de vivre si ce n'est pas famille ou si ce n'est pas proche. Donc, ou même qui habite dans la zone Sayo, dans une section communale qui est en bas Section communale qui est limitrophe avec Gascogne, eh bien, c'est évident pour capable de garder pour eux. Si mon ça, c'est pas un proche qui est même tombé. Kazek la en voice eh, sous réseaux sociaux pour m'aider mon moun garder, puisque était fait appel à commissaire. Commissaire a fait lever moi pour capable de mettre le nom morgue et puis après, il a fait suivi. Donc, attendez bien, déjà deux morts. Une par la police, deux par la police. Et puis, en troisième, alors, je pour peux qui est-ce qui a tué, ça ça qui est même perdu la ville au niveau de Myambalé. On a aussi des photos et des vidéos, seulement vidéos ou bien photos sous dossier Carrefour Feuille là, qui peut convaincre nous. On va Est-ce que nous songez fusillade qui étaient faites dans la zone Martissan le 27 décembre 2021 il e euh, e e y a des gens qui sont qui ont choqué la République en pile. Eh bien, une jeune fille, qui s'est du depuis, eh bien, elle a enterré Jodia. Et c'est à Campile que les proches, les gens, les ont assisté à ce funérail. En regardant, je suis Microconfreignon, ALTV, comment ça te dit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 Ich bin der Herr Präsident. En tout cas, la famille de Medjin ne la verra plus. Maman, pas de Kakembe, Puisque dans la dernière vidéo, nous mettez mis dehors sous question si là, maman pas Quand Elle dit que il a pas d'espoir que la besoin justice. Donc, Medjin, enterré. L'autre trois Mounio qui s'est offert avec eux. Pendant ce temps, la situation n'a pas changé au niveau de Martisan. Parce que il y a quelqu'un qui n'est même passé Martisan Matin. Hein, et qui voyait un cadavre. Dans ce monde les qui connaît zone bien, donc vous imaginez, de temps en temps, il y a un mort, deux Situation vraiment difficile. Il y a une image qui manque, je veux Et publiquement, je tenu à féliciter les journalistes qui ont même descendu dans le bloc bel air en bas coup de balle, ils ont mis les pieds au terre pour aller reporter. L'image qui m'a frappé, c'est l'image de qui au même brave et dangereux. Et côté côté que un personnage qui a sauvé un domine douce la a pour retiré dans de l'école. Dans l'espace où a nous sommes capables de même le journaliste, sa, il a couvri grand monde. C'est capable un véritable bouclier. C'est comme si on as préféré. Si bon affrontement si bon problème c'est privé plutôt le rivereux que le grand ça. sa image sa en pile monsieur courage ça fait me comprendre que il y toujours un pays ya très généreux dans pays ça Oui, oui, oui, oui. C'est bien, c'est bien, non? C'est bien, vous <imitation> <imitation> <imitation> <imitation> <imitation> <imitation> <imitation> oh, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui Chaîne 11, attention à ce sujet. Pourquoi m'en est ça me dit samedi, Attention à ce Il y a un dam qui vient aller lui-même. Il est sauver la qui de la Hé attention à ce Madame, c'est Mze, pour la pas à Ok. Bonne ça? de la fille Yo, yo, yo! <coughs> parité par ailleurs de on va se quitter. C'est avec une euh, vidéo. C'est un message de Joseph Lambert. Je crois que c'est en date du 1er janvier 2022. Il a tout dit. Il a parlé de dépassement de soi. Pays à grand paquet de crise. Et il en a profité justement pour dresser un tableau sombre de la situation actuelle de ce singulier petit pays de nègres libres. Profondément haïtien. ...à ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi, chers compatriotes, cette année 2022 qui s'annonce me paraît décisive. Et je veux former pour nous les voeux qui m'habitent. Je veux nous souhaiter à nous tous, en l'an 2022, de nous regarder chaque Haïtienne, chaque Haïtienne dans le miroir de notre conscience. Avec le courage de nous admettre pour ce que nous sommes, de reconnaître ce que nous faisons, ce que nous avons bien fait et surtout ce que nous avons mal fait. Pendant trop longtemps, nous nous sommes installés dans un déni flagrant de réalité. Nous vivons dans l'une des plus faibles économies du monde. Nos infrastructures sont parmi les plus dégradées au monde. La scolarité de nos enfants coûte trop cher. Nous nous faisons soigner à un coût trop élevé. Nos dépenses en fonctionnement et en investissement constituent une inadéquation qui casse l'espoir. Nous pouvons faire mieux et nous devons faire mieux. Notre pays a soif d'un débat national. Un débat qui doit nous permettre de parler vrai, de parler franc. Mais parler vrai, ce n'est pas parler des personnes pour les abîmer. Ce n'est pas non plus nous renvoyer des factures. C'est pourtant parler de la réalité, celle qu'on doit transformer, celle qu'on doit rendre meilleure pour le bonheur à construire. Nous avons besoin de courage pour renforcer notre démocratie, pour nous protéger des fausses informations, des manipulations et des intoxications. Il est indispensable de rebâtir une confiance démocratique dans la vérité de l'information qui repose sur des règles de transparence et d'éthique. Ce vœu de courage, c'est au fond un vœu pour tous, de savoir écouter, d'apprendre à dialoguer et surtout de cultiver l'humilité et l'empathie. Alors, rendons-nous disponibles pour ce courage, car au-delà peut et doit naître une action utile qui nous unit et nous engage. Chaque citoyenne ou chaque citoyen est nécessaire pour le projet de la nation haïtienne. Pourtant, ils sont trop nombreux à ne pas se sentir respectés ou considérés. Ils sont trop nombreux à vivre la sensation d'une vie contrariée ou empêchée. Je pense aux mères de famille qui élèvent seuls leurs enfants. Je pense à nos braves paysans qui ne demandent rien qu'à vivre dignement de leur travail. J'ai une idée pour les retraités modestes qui ont encore la charge de leurs enfants ou de leurs parents. J'ai une pensée spéciale pour les personnes à mobilité réduite. Des réponses doivent être apportées à l'impatience légitime de ces catégories. Cela implique de permettre à chacun, quel que soit son lieu de naissance ou quelle que soit sa famille, de pouvoir accéder à une meilleure éducation et grâce à celle-ci de pouvoir accéder à un emploi et pouvoir prendre soin de sa famille. C'est le seul moyen d'assurer à chacun ses droits dans la société et d'attendre de lui des devoirs. Cela, il faut le rétablir et c'est notre responsabilité à tous. Notre dignité de citoyen exige que chacun se sente acteur de la vie de la nation. Nous devons encourager Le débat pour ne pas gâcher les avancées de notre démocratie. Sur ce, il y a des décisions à prendre. Car d'évidence, le peuple haïtien doit commencer l'expérience de la vie institutionnelle. Nous devons récupérer notre dignité, qui est aussi le respect de chacun. Et nous devons reconnaître avoir vu ces derniers temps des choses inconscientes. Nous avons entendu et vécu aussi l'inacceptable. Nous vivons libres dans notre pays parce que ceux qui nous ont précédés se sont battus pour ne plus subir ni les mauvais traitements, ni la vexation, ni l'humiliation, ni l'avilissement. Et cette liberté, elle requiert un ordre républicain. Elle exige le respect de chacun, et de toutes les opinions. Il y a une précaution à prendre par certains qui, trop souvent, prennent l'habitude de parler au nom du peuple. Enfin, chers compatriotes, haïtiens, haïtiennes, je nourris l'espoir que nous parvenions à admettre que nous sommes d'un grand peuple. Espoir de construire le vivre ensemble. Espoir en notre avenir commun. Espoir en notre Haïti. Espoir que dans une transcendance nous trouvions nous-mêmes un accord qui nous conduit sur la vraie route. Espoir la sécurité revienne, et des élections crédibles viennent renouveler le personnel politique. Je crois que Haïti est une puissance culturelle qui porte en elle un projet inédit. Nous devons nous débarrasser de ce sentiment d'impuissance pour assumer. C'est là que réside cet espoir pour 2022. Je sais que notre avenir dépend de notre capacité à aimer et à aimer notre patrie, de tous les horizons et de toutes les générations. Là est l'énergie d'Haïti. Je suis fier de mon pays, fier de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens. Je suis déterminé à mener tous les combats présents et à venir parce que je crois en nous. Je crois en mon pays et je le dois aussi à mon pays. Je vous souhaite une meilleure année 2022. Vive la République. Vive Haïti.